Bonjour, je suis Franck Grossior, responsable de projet à sigogne bourgogne franche comté et Je vais vous parler de l'émergence du projet, de ses origines, pour savoir comment on en est arrivé là. Alors, l'origine du projet, les, les acteurs qui sont à l'origine du projet sont issus de la, de la sphère associative, donc les associations de la maison de l'environnement de, de Bourgogne-Franche-Comté, et également de l'adréal est de la Région, à l'époque il y avait ce qu'on appelle un contrat de, de projet euh, état région dans lequel il y avait la description d'une plateforme euh, pour euh, diffuser, informer les gens sur les, les données environnementales et de biodiversité. Donc l'émergence elle est là et en 2010 ça s'est réellement formalisé avec notamment mon embauche. Et à partir de là... À partir de là, on a pu euh, mettre en place euh, le, le projet en associant surtout le maximum d'acteurs du territoire pour pouvoir coller au plus aux besoins et, et, et faire les développements informatiques. Voilà. Donc on a une phase de, une phase de, dire de réflexion au départ, hein, qu'est-ce qu'on va faire ensemble et ensuite on a, on a construit les outils donc c'est comme ça qu'on a également euh, L'équipe s'est agrandie en 2011 avec l'arrivée d'un gestionnaire de base de données, développeur. Et puis on a commencé à mettre en place les outils et en 2012, première mise en ligne de l'outil grand public sur la Franche-Comté. Voilà. Et Petit à petit, on a développé les fonctionnalités pour pour, pour satisfaire vraiment ce besoin professionnel. L'aménagement du territoire, début 2015, l'outil était complet. C'est à ce moment-là d'ailleurs que l'outil a été primé au Festival international de géographie. Les objectifs, donc, on est bien sur fournir de l'information, la, la meilleure prise en compte de la biodiversité dans les projets. Et puis concrètement, ça veut vraiment dire d'avoir des fonctionnalités vraiment adaptées. Et ça, on l'a donc fait avec ce réseau de, de, de structures essentiellement associatives, qu'on appelle les chefs de file. Qui se sont organisés avec une gouvernance très particulière. Sigogne est une association avec les différents chefs de file, les conservateurs botaniques, les conservateurs d'espaces naturels, les LPO, la SHNA, l'ACPEPESC, et également l'OFB, Office français de la biodiversité, la région et l'Adreal, qui sont qui font partie de, de cette gouvernance, qui sont également donc les financeurs. Le projet. Il a donc euh, comme euh, comme objectif d'apporter de, des informations sur, sur la biodiversité en mobilisant les données de biodiversité euh, qui sont produites par des par des structures hein, les structures chefs de file essentiellement qui ont la, la responsabilité de valider les données hein, voilà. Euh, et ces, ces données, euh, Sigogne a également le rôle d'animation du système d'information nature et paysage pour la Bourgogne-Franche-Comté. Euh, C'est-à-dire que une responsabilité de faire euh, converger les données publiques euh, de biodiversité et également de diffuser vers le niveau national les, l'ensemble des données qui sont produites en région. Donc les données elles alimentent l'outil, hein, le géovisualiseur de biodiversité qui est accessible en région Bourgogne-Franche-Comté sur les projets. Et puis les données, elles vont également vers le niveau national. Voilà, on a donc ce, cette plateforme régionale qui, est un, qui, a, qui a ce rôle pivot de centralisation de la donnée et de circulation de la donnée. Donc on a un outil qui, qui évolue constamment euh, selon les besoins des, des utilisateurs, depuis 2010 on a, on a différentes versions, différentes fonctionnalités qui ont été, été mises en ligne euh, au fur et à mesure et puis donc on, on prévoit euh, à partir de, de cette année, on réfléchit pour la mise en place de nouvelles fonctionnalités, de revoir complètement notre outil. Et c'est là où on va associer l'ensemble des utilisateurs. Donc, c'est vous qui serez à la, base, à, la, à la base de la réflexion pour pouvoir être collé encore plus aux besoins besoin d'avoir une application mobile, par exemple, d'avoir accès à des, à des nouvelles thématiques. Voilà. Donc,. Maintenant, ce sera ce sera à vous de nous donner un petit peu comment vous voyez l'outil du futur, voilà.